Rabattre les mailles sur des côtes anglaises On verra un peu plus loin la méthode avec jeté, pour l'instant voyons celle avec maille double Pour savoir comment commencer, on regarde Il y a des V en relief qui, re, qui correspondent aux mailles doubles Et des mailles en creux qui seront tricotées à l'envers cette fois Creux, relief, creux La première maille doit donc être tricotée à l'envers puis une maille double, rabattre, maille envers, rabattre, maille double, rabattre, et ainsi de suite jusqu'au bout. En fait c'est simple, tout ce qui était maille endroit devient maille envers, et les mailles doubles restent telles quelles. Maintenant, la méthode avec jeté. Tricoter ensemble à l'endroit le jeté et sa maille. Une maille envers. Rabattre. Jeter et maille ensemble à l'endroit. Rabattre, une maille envers, comme de l'autre côté elle se présente à l'endroit, c'est bien à l'envers qu'il faut la tricoter. Rabattre, continuez ainsi jusqu'au bout du rang, ou jusqu'à avoir rabattu le nombre de mailles voulues. Là aussi c'est simple, il suffit de regarder. Encore une fois, tout ce qui était maille endroit devient maille envers. Et là où il y a une maille et un jeté par-dessus, c'est ensemble à l'endroit.